Allez, hey Jean-Pierre, oh, j'ai mis mes lacets et puis bah, bah mes lacets sont venus. Voilà, c'est ça. <rire> et voilà, c'est complètement dingue. 4K25, c'est pas... Ouais. ouais. ouais. C'est debout T'es sortant à Néo ou pas alors Hein T'es sortant ou pas Ouais, ouais, ouais, mais je sais euh Voilà. Oh t'es... T'es beau mon Thibaut Euh... Ouais, voilà. Non, oh, je suis trop Tu t'es donné Je suis donné Ouais. C'est un pot de merde. Ah, ah c'est large. Hein. Ah ouais ouais, c'est assez confort. Je te conseille des pieds en avant, hein Je descends. Hein. Ouais. ouais c'est malaisé, mal voilà. Et tu verras, c'est carrément dégoûtant. Ah mince, celui-là, c'est le mien. Faut il faut ah, c'est con, oui, c'est le qu'il ouais. Ça, c'est... Oh, c'est mal aisé, là. C'est mal aisé, hein. Ouais, c'est là, c'est là. Hein. Oh, c'est beau, hein. C'est beau, <rire> C'est un petit passage, c'est pas tellement facile. Non, pas oh, tellement. C'est assez malaisé aussi. Voilà. Je crois qu'en il n'y a que des passages malaisés. Passage des ah, Le faux, c'est de pousser la quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour les. Alors, ah ben on a Il le fait bien, le spéléo, non Ah, je le fais Hop, la qui est tombé Tu es lourde, là, mais y a il a le fil j'ai l'impression que tu me chies dessus. C'est le chose. que je veux cacher. C'est quand les pondeurs Euh. Euh. Ah ouais. T'as peur C'est normal. On une dev hein Ouais, ils sont Ah, ça résonne enfin Ah oui, c'est grand, hein. C'était beau? Ouais! c'était ouais, génial! Pourquoi la corde elle est coincée sur toi? C'est pas ce que t'as fabriqué hein ouais, là? là c'est right bon <laughs> Mériteur n'est plus si j'ai bien compris. Mmh. C'est tout d'acier. Mmh. Alors ah, les coupes ah en c'est un parcours de santé Regarde, il y, des... y a des petits cairns. Ah. Oh, c'est beau. Oh, c'est pas beau. Des questions à se poser! Hein. Oui! N'angoisse pas comme ça! Tu vas t'en sortir! Non, oh, cette sortie de pluie est formidable! Hein. Et voilà! Et voilà, les bourriches sont sortis! Soit, euh... Soit tu rampes! Soit, Soit tu rampes! Soit tu roupes pour fait Non, vous vous dites sûrement, le caméraman pourrait l'aider pour faire passer l'équipe. Mais je peux pas le faire, je filme. Un petit mot pour euh, les followers euh... Pas facile en Spécialement, un petit mot pour les followers. <rire> Coucou <rire> Bête burnasse ah, Croyez burnasse C'est pas facile tous les jours. Hein. Étonnant non Je filme de loin parce qu'ils sentent mauvais. C'est ce qui tu là, il, sent, il sent est support, hein. il rouge les rouges avec les rouges,